Bonsoir, ici toujours votre maître marabout à Mayan, tout là. marabout des travaux occultes. Le guillaume marabout de la richesse rapide sans conséquence. Donc euh, je suis là pour vous présenter mon portefeuille magique qui donne euh, l'argent, tout l'argent, tous les monnaies du pays. de n'importe quel pays. Ça multiplie en français fois, ça multiplie en euros, ça multiplie en dollars, n'importe quel pays. Donc, vous pouvez me contacter sur le 00 229 64 67 86 84. 00 229 64 67 86 84. Le portefeuille magique, si c'est la valise magique, si c'est la calabasse magique. N'hésitez pas, je suis le vrai maître marabout de la richesse rapide sans conséquence. Vous pouvez consulter mes sites professionnels de travail aussi richesse rapide sans conséquence chez Papa là Voilà, donc je fais les rituels de richesse, les portefeuilles magiques, les valises magiques, les calabas magiques et autres Donc, euh, et tous ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez pas N'hésitez pas à me contacter et on fera le travail ensemble Et ceux qui m'appellent, ceux qui m'envoient des messages et que je ne suis pas souvent disponible Et ne vous inquiétez pas tout ça là ça va régler parce que c'est la fin d'année il y a beaucoup de travaux sur nous donc vous pouvez nous excuser pour ça et ceux qui se prennent aussi pour moi je le dis et je le redis quand quelqu'un vient vers vous et vous dit qu'il est le marabout à maïon c'est tout à demander lui son attestation et autres vous pouvez aussi me reconnaître pas ma voix je le dis donc je suis là pour les rituels de richesse portefeuille magique à le bas magique qui multiplient pendant 11 ans renouvelables et pendant 21 ans renouvelables. Et les calebasses qui donnent l'argent voulu par jour. Il y a les pactes de richesse et les rituels de richesse sans conséquence. Je fais aussi les rituels de retour d'affection. Envoûtement, désenvoûtement, et n'importe quel rituel de richesse. Et ton mari t'a quitté, ton, ta femme t'a quitté, tu ne sais plus où. Ou, ou, ou trouver la solution et tu as contacté beaucoup de monde qui t'ont pris de l'argent pour rien ont pris de l'argent pour, pour rien il ne faut pas rentrer dans le désespoir il faut savoir qu'il y a toujours un espoir il y a toujours l'espoir parce que on dit celui qui n'a pas goûté à la sauce n'a pas droit de témoigner et quand tu ne t'approches pas du coq tu ne peux pas savoir qu'il a des oreilles il faut vraiment s'approcher avant de savoir qu'il a des oreilles donc, on que moi et ceux qui prennent mes vidéos parce que et on me consulte. Je, je fais souvent des vidéos pour les explications sur les, les rituels de richesse. Et il y en a ceux qui prennent mes vidéos pour faire du n'importe quoi. Vous faites du n'importe quoi. Ne vous, ne vous faites plus avoir, non. Ne vous faites plus avoir. Ne vous faites plus avoir. Je suis le maître marabout à Mayon Tchétoula. À Mayon -tchétoula, médium marabout de la richesse rapide sans conséquence. Vous pouvez consulter mes sites je le dis. Voilà donc tous ceux qui vont me contacter pour affaires de portefeuille magique, valise magique et autres, soyez tranquilles. Je finis le travail en 24 heures, je vais vous l'envoyer par les moyens sûrs de transport. Il y a la DHL, il y a la Poste Express, il y a aussi les bus là et on le fait, l'envoi et vous allez recevoir votre richesse et rentrer aussi dans le rang des grands. Tout le monde est en train d'en profiter, pourquoi pas vous Donc les rituels de richesse ce sont des choses... Moi je fais mes rituels sans conséquence, voilà. Il y a seulement des petites règles à respecter et vous allez voir que tout ira mieux. Et aussi, j'aurais appris que ces derniers temps, il y a beaucoup de monde Beaucoup parce que J'ai eu trois cas, il y a des gens qui se font, qui se sont fait passer pour moi et ils sont même venus ici chez moi. Et les gens, ils ont à naquer les gens et les gens sont venus ici chez moi. Et je tiens à vous expliquer. Je n'ai pas trois numéros. Je n'ai pas trois numéros, j'ai seulement deux numéros. Mon numéro personnel et mon numéro de Mon autre numéro que vous allez souvent trouver sur mes sites de travail et autres. Qui est le 00 229 64 67 86 84 mon numéro direct à 229 96 43 59 53 quelqu'un ne va pas venir chez vous et dire qu'il est le maître à maillot tête -la. non si ce n'est pas mon numéro là que je vous ai appelé il faut savoir que ce n'est pas moi il faut savoir que ce n'est pas moi et arrêtez arrêtez de vous faire avoir Arrêtez de vous faire avoir parce que si vous, une fois, quelqu'un vous en a, vous venez chez nous, vous commencez par vous plaindre. Nous aussi, ça nous fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise On ne sait pas. Donc, je vais être bref dans ma vidéo. Les portefeuilles magiques, les valises magiques et la calebasse magique. Tous ceux qui sont dans les problèmes d'argent, le venez vers moi. On va, on va régler tout ça et vous aussi, vous allez en profiter. Donc, merci à vous.